Fatigue. J'en ai marre de ce gosse, c'est même pas le mien Ah oh oui ça va, j'en voulais pas de ce gamin, elle me l'a fait dans le dos, tu le sais bien Oui bah là il faut que tu trouves une solution, hein. elle change les semaines quand elle veut, c'est plus possible Moi, plus un jour de plus ici, il faut que ça finisse Ouais bah t'as qu'à le renvoyer chez sa mère, euh, là je dois partir Tu parles sa mère, elle est jamais là quand il faut comprendre, on ne peut pas tout ici. Prends ta valise va Salut Alex, c'est quoi cette valise Tu pars en voyage Non, c'est ma belle-mère. Tu sais, euh, je veux que j'aille dormir chez ma mère, mais j'arrive pas à la joindre. Ta belle-mère t'a foutu dehors avec la valise Tu je vas dormir, dormir où si t'arrives pas à joindre ta mère Oh, mais je vais réussir à la joindre. Oui, bonjour Alex, qu'est-ce que je peux faire pour toi Oui, bonjour, c'est euh, j'arrive pas à joindre ma mère, mais. Euh... D'accord. Écoute, j'essaie de te rejoindre, t'inquiète pas. Et dès que j'ai réussi, je viens te voir, d'accord Allez, tout à l'heure. Alors Alex, c'est quoi cette valise là Tu pars en vacances, c'est ça Ouais, non, tu vas chez ton père ou chez ta mère, il y en a un qui t'a foutu dehors, c'est ça, ouais <rire> Qu'est-ce que je peux faire, Doudou, pour que mes parents répondent je suis un bon garçon et j'ai des bonnes notes. Ils vont venir, hein? Heureusement que tu es là, toi. Tu m'as jamais laissé tomber. Par contre, je veux pas que les autres te voient. Du coup, tu vas devoir rester dans ma valise. Alors Alex, on a changé de vêtements Oui, c'est pour faire comme Soprano. C'est sympa, hein J'en ai une valise pleine. c'est cela, oui. Allez, va t'asseoir. Le cours va commencer. Oui, allo maman. Finalement, je dors chez papa. Bye, Bye. je t'aime. Oui, allo papa. Finalement, je dors chez maman. Et elle m'a dit de te dire qu'elle t'embrassait. Bye, je t'aime. Tu vois, Toutou, je suis sympa. Je suis sûre il faut rappeler pour me dire qu'il m'aime aussi. Et papa, il va appeler maman pour lui dire qu'il l'embrasse aussi. Et il faut mieux aller tous les deux. Et ce soir, ça va être une surprise. Alors, t'as eu des nouvelles Oui, ça y est, c'est bon. Ma mère vient me chercher ce soir. Ah Ouf Ça y est, Doudou On va partir en vacances Tous les trois En avion